Go Et salut les guerriers Bienvenue sur Fitness Fusion et là, On est là pour faire des fusions Aujourd'hui on a rendez-vous au Fibo Donc c'est le plus grand salon fitness d'Europe ou du monde, du monde Du monde On a rendez-vous là-bas Hôtel, voiture euh, Offert par une entreprise Qui euh, recherche un partenariat Et qui nous a contacté Donc si on est bien sapé Attendez c'est quoi ce qu'elle roule là Je suis pas encore prêt là les gars On s'est bien sapé Parce qu'on a un, un contrat à signer Avec un nouveau sponsor les gars Argent. On va vous en dire un peu plus en vidéo Là il y a Pimous aussi qui se fait joli Regardez-moi Quand on n'est pas en mode Go Muscu, comment ça rend vous voyez ce petit boule là Espèce d'homosexuel. <rire> là il se belle, il est en train de s'épiler. Tu t'épiles Ah ouais, carrément. Et ce cabille là derrière moi, il me dit <rire> on décolle à, à 6h30 parce qu'il y a les bouchons en direction de l'île. Donc c'est soit on partait à 6h30 soit 10h. Si on partait à 10h, on allait arriver trop tard au salon les gars. Donc 23h, j'ai je... mon, télé... mon téléphone sachant qu'il m'a confirmé qu'on a... qu devait se réveiller à... à 5h pour ma part parce que j'ai une demi-heure de route. Alors, à toi. Finalement, dans la nuit, monsieur, il joue à quoi Il est flégeant, t'as joué donc... Franchement, j'ai joué à rien. Ouais, ouais, c'est ça. Je me suis endormi à 23, mais je voulais vraiment être frais pour les vidéos. Parce que tu sais très bien, je suis au ronchon après, si sinon... Pour ah, ben moi aussi. Du coup, moi, je me lève à 4h50 et jusqu'à 6h30 du matin. Pas de nouvelles, les gars. Et monsieur, il dort. Du coup, là, il va être en forme toute la journée. Mais ne vous inquiétez pas, je vais vous préparer une belle de vidéos quand même. On est arrivé où tous On est en Belgique. On va bientôt rentrer dans l'Allemagne, je pense. Ouais, pour ceux qui ne savent pas, le Fibo, c'est en Allemagne. Hein, c'est toujours là-bas, c'est à Cologne. Donc on est en train de se dire qu'en ce moment, on a beaucoup de chance avec Fitness Fusion. Parce qu'en six semaines, les gars, on est parti à Malte. Pour ceux qui n'ont pas vu, il y a les vidéos hein, sur tous nos voyages. À Malte à Paris, euh, je repars à Paris semaine prochaine. On part à Bordeaux la semaine prochaine. On n'arrête pas les gars. On encore. Et c'est pas normal de faire ça, les gars. On est personne. On est des mecs comme vous qui regardent des vidéos sur YouTube et on n'arrête pas de bouger pour YouTube. Donc c'est incroyable en ce moment. Et bah, du coup, merci. parce que C'est grâce à vous, vous nous suivez, vous êtes engagés sur les vidéos YouTube et tout. Et c'est grâce à vous, du coup, qu'on qu arrive à, à décrocher des contrats là, comme on va signer. C'est pour ça qu'on est bien vécu Donc voilà, les gars. Si, si on peut se permettre de continuer les vidéos YouTube et pas retourner à l'usine c'est grâce à vous à votre engagement donc n'hésitez pas Là, la vidéo n'est pas finie. vous mettez un petit like vous mettez votre commentaire au moins c'est fait nous ça nous aide vous c'est gratuit et puis on pourra euh, continuer d'avancer euh, sur youtube parce qu'il a plein de choses qu'on a en tête qu'on a envie de réaliser ça. on fait rien comme c'est déjà fait sur euh, sur internet on a des concepts innovants qui vont nous aider à y arriver là ils ont vu que les petits projets ils ont pas vu les projets qui ah, c'est ça nos ils nos sont jours, savent encore. pas on a envie de vous en parler mais bon déjà en mai vous allez avoir un aperçu euh, de de ce qui va se passer là il y aura un petit boom sur la chaîne à mon avis à chaque fin de vidéo les dimanches vous allez avoir un indice sur un de nos gros projets et ça y est c'est enfin euh, officiel ça sort en mai ça devait être en novembre ça sort en mai forcé fion avec ça, les gars, c'est notre <rire> slogan, faut, faut le respecter un petit peu. Là-bas sur place, on va vous montrer des culs, des culs, des culs. T'es un baiser ou quoi toi On ça. va montrer des culs d'hommes, d'hommes, d'hommes, des <rire> est bien quoi bien Non, mais je sais, nos copines, elles nous en voudront pas. On sait que les gens qui, vont, qui regardent cette vidéo, c'est pour voir des culs. Je suis homosexuel, je vais Alors. voir que des hommes. Voilà, c'est bon. Bon, on est arrivé en Allemagne, il nous reste 30 minutes de route à faire et il s'est plein en retard. Mais regardez comment j'ai un bon cousin. Bon, il a pensé à moi, il m'a préparé mon cousin. Regardez comment j'ai un bon cousin. Ce n'était pas prévu. Je pensais qu'on allait manger sur le compte de la et il m'a pris mon petit tube. Bon, c'est dégueulasse, là, c'est là, mais c'est bon. C'est un, un menteur. en vrai, c'est un menteur. En vrai, t'as bien assaisonné la viande. Voilà. Viande hachée, curry, piment. Ah, je le sens. T'as mis les doses. Hein. Ouais, ouais, j'ai fait, fait semblant. Je <rire> fais pas semblant, toi. Ouais, hein. tu, tu charges autant que tu charges. Sale <rire> <Ça>, bataille. <rire> Là, on vient d'arriver au Fibo, donc là on découvre, hein, on est un peu comme vous. C'est grand, c'est immense, c'est très grand. grand. Il y a quoi Il y a 10 salles Il y a 10, 10 11 salles, je crois, 11 salles. 11 salles, donc là aujourd'hui, c'est surtout les entreprises, donc il y a peu de monde dans, dans les bah, halls. On a fait en sorte de vous apporter une bonne qualité d'image et de son. -là. Bon qu'est-ce que tu veux voir qui mousse au Fibo Je, viens... Je vais m'arrêter à la Techno Gym ici. J'aimerais bien qu'on passe sur tout ce qui est Panata, Hammer, Strength et compagnie. Et ensuite on va aller voir la nouvelle marque avec laquelle on va travailler. Ah, ça marche. Une machine à être c'est plus à toi d'aller là-bas, hein pas à moi. Oh. <rire> On vient d'arriver sur le stand Technogym, euh, je sais pas, peut-être qu'on va aller tester un peu de bench, je vois qu'il y a des gens au bench, ou il y a des machines un peu de bras. Je sais pas, avoir avec DJO s'il est chaud. On congestionne les pecs, il y a des bancs là. Non mais là on fait pas de machine, c'est demain la séance, lui, aujourd'hui. Déjà tu m'as mis en retard, aujourd'hui on leur fait visiter, demain on va faire un training. les gars, Meilleure machine de tous les temps. Euh, Souvenez-vous, on a fait une euh, à USA Gym à Baral et les machines elles sont exclusivement faites de panata. Vous allez voir c'est les meilleurs. Oh, T'as pas l'impression d'être assis dans une formule 1 là Oh c'est incroyable. Et ce qui est bien en fait sur cette machine là, c'est que la taille des pieds vous la réglez automatiquement en fait, juste en poussant. Et du coup, vous avez un appui solide pour pousser. Incroyable Bon les gars, Kimou, je suis en train de gérer la meuf, la responsable du... Bon, gérer, c'est un grand mot. Hein. Juste, il a pris son contact. Si on reçoit, on reçoit des machines Panatas, c'est grâce à lui. Bon, en gros, je vous la fais courte. Il a dit que je l'ai géré. J'ai géré des grosses mouches. En fait, elle m'a vu mon prénom, elle a vu Albino, elle a vu que j'étais italien. Elle a commencé à me parler italien. Je lui ai expliqué qu'on avait une chaîne YouTube, qu'on était des Italiens, tout ça. Et du coup, elle a pris euh, bah, tous les contacts. Des Italiens et des Rebessoins. Et des Rebes -soins. Elle a pris euh, bah, les contacts pour travailler avec nous potentiellement, elle a dit. Mais est et a elle aimerait bien nous voir demain. Parce qu'il y a des athlètes à eux qui ont fait Olympia qui seront là demain, matin. Incroyable. Demain matin, on y passe. <rire> <Forza Italia. rire> <Son> boule. <rire> bon les gars, on vous a parlé de notre euh, de l'entreprise qui nous a invité au salon. Là, on est en train de les chercher. Ils sont au hall 10.2. Donc, c'est assez grand. On galère un peu. Dans quelques instants, vous allez savoir avec quelle marque on va travailler. Avec. Comment c'est la marque de préservatif C'est durex Manix. On va avoir des problèmes ah, ça, ça va, 10. On bon, va couper rigole, vite. On, on, on, va couper vite. <rire> on va couper très vite. <rire> qu'on a monté une société avec notre piteuse chaîne YouTube. Smiley, DJO <rire> professionnel de l'Union Européenne, du Fitness Fusion. des directeur directeur général, n'importe ni quoi. <rire> Non mais là, ce qu'on va se dire, ça peut être intéressant pour la communauté non. si on ne travaille pas avec eux. Vraiment, dis-moi ce que je pense. Ce qui va me poser problème déjà, c'est que c'est vendu 100 euros, je trouve ça cher. Je trouve ça excessivement cher. Autre chose, on prend 40% des commissions. Ça fait beaucoup. Ça veut dire qu'eux, eux, la marche qu'ils prennent, elle doit être gargantuesque. pour qu'ils nous donnent déjà 40%, plus le code promo qui va être appliqué. Ça veut dire que la marche qu'ils prennent, elle est atomique, donc la qualité du produit, forcément détérioré même si la boîte est belle autre chose ces arguments m'ont pas convaincu en fait euh, quand on parlait avec on avait l'impression que tout était magique ouais. ça pouvait guérir tous les mots ah ouais. dès que tu lui disais oui mais non on fait pas ça on fait ça oh, mais ça aussi ça marche ouais, mais on fait aussi ça ouais mais avec ça aussi ça marche Donc, nous là les gars on était en train de parler on se regardait avec Pimous on se ouais, demandait non. vraiment euh, à moins que dedans il y ait des stéroïdes tu vois ça ouais. m'étonnerait que ça marche vraiment ce qu'elle a dit ou alors c'est que dedans il y a des trucs ouais. en gros là on avait besoin euh, d'avoir euh, un salaire ouais. régulier sur Fitness Fusion ça nous aurait fait un joli fixe. du coup on était prêt à travailler avec une marque mais le problème c'est que si la marque elle nous plaît pas on peut pas accepter ouais. même si ça nous fait un gros billet à la fin du mois qui nous permettrait de développer la chaîne un ah peu possible. plus parce qu'on en a besoin de l'argent si vous voulez qu'on dure sur youtube mais nous on veut pas vous mentir voilà du coup là franchement on est on sait pas je sais pas faut qu'on réfléchisse moi, quand même mais déjà tester le produit pourquoi pas et si ouais. on sent vraiment des effets on le dira tu vois on n'est pas des menteurs on a toujours été très transparent avec vous filme moi taras il filme sa grosse tête de C'est lui il tourne chien <rire> en gros on a toujours été transparent avec vous quoi qu'il en soit on dira toujours la vérité donc vous inquiétez pas il n'y aura pas de mensonge. sur Finesse Fusion on mentira jamais ouais. on dira toujours ce qu'on pense parce que là en gros il nous ont envoyé un colis il arrive demain à la maison nous on sera encore en Allemagne on aura un mois pour le tester et aujourd'hui c'était une rencontre euh, nous on en a profité aussi pour avoir le, le salon euh, au Fibo gratuit. Euh, mais le problème, c'est qu'on a un petit coup de mou hein, quand même, parce qu'on s'attendait vraiment à travailler avec eux. La proposition était trop intéressante. Ouais, était les champs, Franchement, en fait. si vous étiez à notre place, ben vous, on leur dit combien ça C'est pas Vous tabou, auriez frère. signé Et en gros, on a vraiment besoin de cet argent pour nos projets. Que ce soit pour bouger et tout, en fait, ça nous coûte énormément. Ne serait-ce que loi musclée. Dites-vous que c'est une vidéo qui nous a coûté à peu près 300 balles à faire. C'est énorme. Et on a besoin vraiment pour nos gros projets de ça. Et ça nous proposait un fixe, en fait, qui était de 600 euros, on peut le dire. Et c'est peut-être peu pour vous, mais pour nous, ça nous débloque des personnes grosse possibilité. C'est pour ça qu'on vous dit achetez nous des programmes, utilisez le code Fitness Fusion, vous vous rendez pas compte vraiment que ça nous aide énormément quand vous ah, faites ça. Parce que nous là ça fait maintenant deux ans qu'on est sur YouTube, au départ on a tout investi de notre propre euh, ouais. argent. On en a fait dépenser de l'argent. on travaille à côté, on a YouTube aussi à gérer. Des fois c'est compliqué les gars, mais on sait qu'on va y arriver, mais là les marques elles commencent à arriver aussi. Mais il faut qu'on choisisse la bonne marque, on veut pas travailler avec n'importe qui. Euh, D'ailleurs on parle de marque, on est toujours chez QNT. Hein. Et on est aussi chez Gymshark maintenant. Pas <rire> encore, mais si, bientôt. Si, mais là c'était un produit précieux c'était du fer et ça avait l'air cali j'ai l'impression qu'il qu y beaucoup de bullshit mais ouais je, je leur fais pas confiance donc on est toujours pauvre on est toujours en reste ça bouge pas les frères vraiment acheter des programmes et la promotion en ce moment 140 euros le 200 euros pour personnalisé n'hésitez vraiment pas sur fitnessfusion.fr j'ai débuté je pensais en vain, enfin avoir un fixe un salaire régulier Ma mais c'est tout entre au ventre faut faut attendre le bon moment. Bon, bon, on va continuer cette visite. Il nous reste encore demain. Demain, on a prévu de faire un training au salon. Ouais. vous bah inquiétez pas, pas, pas, on a prévu du contenu. Il <rire> n'y a pas de problème. Donc là, on va visiter encore un peu et demain, grosse séance. gars. Quoi, DJ, aller euh, Non, c'est pas là qu'il faut aller. Oh, Sans interdit. Wallah, la Sans sens interdit. Et voilà, regardez, il fait quoi l'arabe Bon, là, on vient de sortir du fibo. On va partir à Lidl faire des courses histoire d'avoir de quoi manger ce soir. Parce qu'on n'a pas envie de se faire que livrer. Ça va en plus de coûter cher, ça va être de la merde à manger. Je vais te tenir ton micro. On dirait un présentateur. Je suis Samuel Etienne. Samuel et pas la tienne. Ouais, Quelque pas. chose à rajouter, Monsieur Didio de Fitness. Enlève le euh, quand tu tiens. comme ça. ça. On va à Lidl et ensuite on se retrouve pour faire le point sur les courses. On, parle, la porte, hein on parle comme ça. On parle comme ça, comme ça. Arrête, tu je... vois, t'es un bâtard Bon, on vient d'arriver dans le Airbnb. Quand on rentre, ça fait salle de bain direct wesh. on vient voir. Viens, on invite tous les abonnés, on se met tout nu dans la douche tous ensemble. Oh, c'est quoi ça Mais gros, c'est immense Après on a, on a mis le prix là pour une fois. C'est encore plus grand que Chine Je préfère inviter l'autre chez, chez moi. <rire> <rire> Hop, oh, petite douche. Après bon, il y a les, les toilettes, on va les utiliser, ça c'est sûr, est-ce qu'on a mangé ce midi Le lit, bien haut. Pour les petits comme nous, c'est excellent. Mais Manu, elle va être gâchée parce que je devrais être cet animal. <rire> Jamais il va me dire Bon, cousin, t'es fatigué. De ta faute, as pas... de ma non, faute, j'ai pas à dormir. Je vais aller dormir dans le fauteuil. Oui, et non. Ben non. Non. Petit canapé. Non, je vais dormir à La heure. cuisine. À 21h, je suis couché. À 3h du matin, je suis réveillé en <rire> pleine forme. Je te réveille. Hop, c'est pas grave, hein. moi, je prends un Uber, je rentre chez moi. Okay. Je te le dis. Je vais faire halal demain matin. <rire> Petite télé. Et, et, et. Petite terrasse, ce soir, c'est barbecue. Franchement on est bien. On ouais, est pas. bien. Ah, non, on a de la chance. Là on est bien. Mais j'ai pas kiffé la malchonnée de sa faute. Je voulais faire du Regardez comment il est gris. C'est ça votre youtubeur Didio pas... de Fitness non, Fusion Moi je ne me force pas. Quand j'ai pas envie, j'ai pas envie. Ah, je je dors 3 heures et après faut faire le mec je suis content d'être là. Mickey vous mère <rire> <rire> Yes, yes, ils ont pas vu la shape Ils peuvent pas dire que je suis un gros là Oh là là, mon chéri, viens t'allonger On est homosexuel, on a dit Bon les gars, euh, on va se coucher Demain, grosse journée au Fibo On vous prépare aussi une nouvelle vidéo On va, on va tester une salle en Allemagne jamais vu. On, on vous avait dit qu'on voulait terrible. tester toutes les salles dans le monde Ça commence par là Et euh, on va tester aussi les machines du Fibo Donc à demain, bonne nuit Et merci d'être encore présent sur la vidéo Ça fait plaisir Il n'y a pas un problème au niveau des couettes elles sont courtes. Je vais dormir avec ça. Arrête, elles sont courtes. Ça, il faut l'enlever. Ils nous ont mis des rideaux pour dormir, d'accord Une nappe, frère, dans le lit, regarde. Une nappe. Non, je pensais que tu voulais cacher... quelque chose. C'est un prendre Motivation Café, c'est ça Exactement. <rire> Incroyable, cette petite vie... Ça va. Bon les gars je suis débouté, j'ai pas pu le réveiller hein, comme vous m'avez proposé sur Instagram. Il s'est réveillé avant moi. J'attendais qu'il se réveille comme d'hab. Non mais tu sais qu'il voulait te faire des dingueries les abonnés. Oui je le sais qu'il voulait me faire des dingueries. Connard. Cool, le jour où tu me claques un œuf ou tu me jettes un d'eau, je te dis on est plus cousin. Ah, je fais non, pas ça comme ça. Te... Un ah, ouais, truc je... comme ça on n'est plus cousin. J'aimerais pas qu'on me le fasse. Donc ça ça va trop loin. Après j'avais précisé dinguerie. J'avais oublié qu'ils étaient assez fous les gens. Ouais, tu... Ouais. tu mets une baffe dans la pièce, tu mets des bruits de paix à fond ça me fait rire. Mais ah, pas non. des sodos, et Ça va trop loin. Avec la question, donnez-moi des idées pour réveiller Pimousse. Les fils de pute. Non, non, je te le dis. Respecte un peu non, les Même s'ils ne te respectent pas, c'est comme non, eux qui te payent non. ce café. En, en fonction de ce qui va être écrit, je vais dire si c'est des fils de pute ou pas. C'est des fils de pute. Voilà. En gros, ça commence avec Diego Jiménez, bifle-le. Un voilà. yes. fils de pute. Lui, il s'est dit, ils sont dans le nord, tu vois, c'est faisable. Il peut, voilà. le faire en fait. Pour votre cas, youtubeur, Michael P.A., tu lui pisses dans la bouche. Carrément, gros. Au réveil, au calme. Ouais. T'as en fait, pas du fruit C'est tes abonnés, c'est pas les miens, c'est tes abonnés. Versus du soda Lidl, la marque, elle est importante. La base en et, plus. Et hein. la bif, le pire c'est que la bif, elle non, revient bien sur, souvent. Bah, une bif sur le du juillet de Yes. Par contre, t'es dans les fesses, t'aurais kiffé, là, de Emric Je me serais régalé. <rire> <rire> non, mais après, je vais pas te soulever les gars, nous, on devrait aller. Oh, hein. ah, arrête de dire que c'est bizarre d'être bizarre. <rire> non, non, eux, c'est bizarre ce qu'ils proposent. On pas les copains. Moi, je veux pas être votre ami, hein, je vous le dis direct. On a la communauté qu'on mérite. Non. <rire> Ça veut dire ces gens-là, ouais. si jamais il y en a, ils se reconnaissent parmi ça, ils se disent Ah mais je le connais, je le suis sur un tas, ça ne met pas on a fait des soirées. Potentiellement tu dormais, tu as biflé tes au courant voilà, hein. voilà, le club. Comme <rire> tu le disais. Mon programme bon du matin, du coup. On, on va coupe. aller à la salle, on a pris le café en pré-workout, ouais, justement. Bon. Je vais aller pré-workout dans le chiot, là je vais aller faire mon pré-workout du toilette. Ouais. Donc de toute façon, c'est une règle en musculation. Gros caca avant la séance, c'est signe de très bonne séance. Il faut, faut il, faut, il faut avoir le ventre plat de toute façon. Voilà, et après on va à l'idole chercher du poulet pour manger à midi quand même. Ouais. Ce matin, taper des œufs avec euh, du pain complet, on a fait vite fait. Tranquille. La, la séance elle sera dispo on va en faire une vidéo ça sera à part elle s'affiche ici si elle est déjà sortie sinon elle s'affichera plus tard et ensuite euh, au fibo on a rendez vous dans le stand panata et on, est, doit... bon matin, on est déjà en retard comme et on doit refuser le partenariat avec la marque on se pas lui dire que c'est de la merde <rire> on va voir sa réaction on va lui dire qu'on veut dire on veut pas on veut lui dire non on respecte nos abonnés t'as changé d'avis comment ça bah je sais pas hein bon, on lui avait dit non bah, fais, on prend l'argent <rire> ah, on, ah, on mais on, on prend pas le partenariat <rire> bon, les gars, on a fini la séance si vous ne l'avez pas vu, euh, allez voir ça si elle est en ligne. Ah, sinon, attendez un peu. Euh, direction, ils sont Géchard. Ils sont Géchar. de le Fibo et lui, il m'énerve. On s'est perdu. Ils sa sont Géchard. Enfin, est en train de upload un. Allez voir, sur le, voir le réel que, que j'ai mis sur Insta, il est incroyable. Ah, vous ah, allez ah. dire, on est Géchar au max. Petit aperçu, petit aperçu. Au maximum C'est tout. Il y en a eu assez. C'est tout. Instagram fitness fusion les gars J'ai au maximum Bon les gars fin du salon du euh, Du body fitness Fin du Fibo euh, On avait oublié de faire l'outro Donc on va dire ce qu'on pense un peu euh, du salon 2022 Après Covid hein. Et euh, aussi on va vous parler du partenariat Qu'on a pas signé Moi c'était mon premier salon fitness J'avais jamais fait de salon fitness Toi je sais que t'en avais déjà ah, fait vrai. En France Donc voilà. rien à voir avec le Fibo Mais t'en avais quand même fait un hein, en dessous Moi la première question qui me vient C'est est-ce que t'as une différence entre le Fibo et le salon en France toi déjà Ouais bah, le Fibo déjà c'est le, le plus grand salon au monde Ça a rien avec le salon du fitness où il y a un grand hall en France là il y avait 8 ou 9 grands halls il me ouais, semble ouais c'était énorme c'était vraiment grand il y avait plusieurs exposants ah, de, de toute origine et tout ce qui touchait au sport il y avait que ouais. ce soit même le bien-être on a vu du blanchiment dentaire blanchissement dentaire on ouais. a vu quoi on a vu des bah, tenues de sport des de, machines des machines de massage plein de trucs et euh, le truc c'est qu'il y avait peu de monde parce qu'on est après Covid donc je pense que c'est dû à ça on est aussi venu jeudi vendredi c'est souvent c'est ceux qui viennent pour parler business ah, là, là, pour vendredi. signer des contrats et on va ouais. Et revenir et euh, mais sinon au niveau des machines qu'est ce qui t'a plu qu'est ce qui t'a moins plu niveau machine j'ai vu quelques bonnes machines moi ce que j'ai vu d'intéressant c'est quand on est passé chez Canali ouais. c'était bien c'était que du poids de corps il n'y a pas besoin de disque donc tu te prends pas la tête avec le disque as juste à bouger un truc donc là c'est les septueils euh, voilà euh, qui représentent une colonne ça et c'est ton poids que tu gères et tu rajoutes de la résistance je sais pas comment ça marche mais je crois que ça rajoute c'est le bras de vie qui change plus il monte et plus c'est dur tu m'avais expliqué et les sensations sont ouf ouais. et la forme des sièges en fait il nous a expliqué c'est juste nous on a trouvé ça beau tu vois ouais. et on m'a demandé pourquoi parce qu'on voit jamais ça ailleurs et en fait c'est pour rappeler la colonne vertébrale donc c'est ça c'est ça hein. et il a dit que c'était design aussi voilà hein. ils ont du style les italiens ouais, après vrai. il y avait euh, pas classique j'ai bien aimé et ça je crois qu'à usa gym à Baral on a l'habitude de faire des vidéos cette machine là elle va arriver donc je suis pressé d'aller en essayer. faire une vidéo à essayer ouais. on l'a fait mais en faire une vidéo vraiment on est passé que sur quelques marques on a pris celle qu'on connaissait entre guillemets ah, parce que nous le but c'était d'y aller pour le partenariat ouais. et on en a profité aussi pour vous faire d'autres vidéos les figures tous les t'as fini j'ai vu aucun cul j'ai rien que des tout, même les Sinon, pour le partenariat, donc euh, les gars, on a refusé. Donc on est toujours pauvre sur Fitness Fusion. On est en face. Bon, on a toujours QNT, n'oubliez hein, pas, moins 20% avec le code de Fitness Fusion, ça ouais. c'est placé comme ça. On a préféré euh, ne pas poursuivre avec euh, l'offre qui nous était proposée, alors qu'elle était super intéressante, hein, les gars. On avait un fixe tous les mois, plus 40% de commission sur des produits qui valaient en moyenne 100 euros. Ouais, donc, euh, Et 40 euros par vente. Ouais, C'était énorme, ça nous aurait permis à nous d'avoir un bon salaire avec Fitness Fusion, mais on s'est on, on dit c'était pas le bon choix parce qu'au final le produit c'est pas quelque chose que nous on utiliserait et pour nous ça sert à rien en fait. C'est plus pour les, pour les la personnes âgées, euh, les gens ah, qui ça. faire la course et pas pour nous. Donc euh, on aurait pu hein, se dire euh, ouais on va le prendre, on va le vendre et nous on aura de l'argent mais le truc c'est sur internet là on essaie d'instaurer une relation de confiance avec vous si on commence comme ça dès le début ouais. c'est fini vous nous ferez plus jamais confiance et la ça. chaîne elle s'arrête dès demain en fait. Donc pour pas faire de mauvaises pubs à la marque on va pas euh, vous dire avec, euh, qui était la marque, après il n'y a pas de mauvaise pub c'est juste ça convient pas à nos objectifs mais ça peut convenir à d'autres objectifs ouais c'est ça mais moi je vois peu d'intérêt à utiliser ce complément alimentaire en vrai c'est pour les vieux on espère qu'il y aura d'autres marques par la suite qui vont venir travailler avec nous d'ailleurs ce qu'il y a dedans c'est bien pour ceux qui perdent des cheveux et toi et qui restent genre des maximums c'était fitness fusion de la FF vous étiez en présence de Pimous et Didio Force et Fun